Yoga pour le succès. Les pratiques du cou. Les systèmes neurologiques et énergétiques se ramifient tous deux considérablement entre les omoplates et au-dessus. Donc maintenir la région du cou en bon état est très important. En 3 à 4 minutes de ces pratiques pour le cou, vous verrez distinctement que vous êtes beaucoup plus alerte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 Nous allons maintenant regarder les trois premières pratiques pour le cou. Observez s'il vous plaît. Tenez-vous debout avec vos pieds confortablement écartés et parallèles l'un à l'autre. Gardez vos bras et vos épaules relâchées et détendus. Assurez-vous que votre cou est souple comme une corde. Aucune raideur d'aucune sorte. Les yeux fermés. En expirant, Lentement et doucement, abaissez votre menton sur votre poitrine. Ceci est la position de départ. Maintenant, en inspirant, remontez doucement votre tête et basculez-la en arrière. En expirant, abaissez votre tête sur votre poitrine. Ceci est un cycle. Vous ferez ceci trois fois. Maintenant, nous allons voir la deuxième pratique pour le coup. En inspirant, lentement et doucement, tournez votre tête vers la droite jusqu'au point extrême où vous pouvez tourner. En expirant, ramenez-la au centre. Maintenant, en inspirant, lentement et doucement, tournez votre tête vers la gauche jusqu'au point extrême où vous pouvez tourner. En expirant, ramenez-la au centre. Ceci est un cycle. Vous ferez ceci trois fois. Et maintenant, nous allons voir la troisième pratique pour le coup. En expirant, lentement et doucement, amenez votre oreille droite vers votre épaule droite, jusqu'au point extrême où vous pouvez aller. En inspirant, ramenez-la. En expirant, lentement et doucement, amenez votre oreille gauche vers votre épaule gauche, jusqu'au point extrême où vous pouvez aller. En inspirant ramenez-la. Ceci est un cycle, vous ferez ceci trois fois. Maintenant nous allons faire trois cycles des trois premières pratiques pour le coup. S'il vous plaît, levez-vous. Mettez-vous debout avec vos pieds écartés de manière confortable et parallèles l'un à l'autre. Gardez vos bras et épaules relâchés et détendus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 Deuxième cycle. À nouveau en inspirant, montez votre tête et basculez-la en arrière. En expirant, redescendez-la. Troisième cycle. Assurez-vous que vos épaules sont relâchées, sans tension d'aucune sorte. Maintenant pour la deuxième pratique, venez en position de départ. Votre tête devrait être droite, les yeux fermés. En inspirant, lentement et doucement, tournez votre tête vers la droite. En expirant, ramenez-la au centre. Maintenant en inspirant, lentement et doucement, tournez votre tête vers la gauche. En expirant, ramenez-la au centre. Deuxième cycle, à droite. À gauche. Troisième cycle. Faites-le doucement. Vous pouvez même maintenir l'étirement pour un moment. Et puis revenir. Revenez en position de départ. Maintenant, nous allons faire la troisième pratique du coup. À nouveau, votre tête est droite, les yeux fermés. En expirant, lentement et doucement, amenez votre oreille droite vers l'épaule droite. En inspirant, ramenez-la. En expirant, lentement et doucement, amenez votre oreille gauche vers votre épaule gauche. En inspirant, ramenez-la.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 Veuillez vous asseoir de façon confortable. Maintenant, nous allons apprendre les quatrième et cinquième pratiques pour le coup. À nouveau, vos pieds sont écartés de manière confortable et parallèles l'un à l'autre. Les yeux fermés. En expirant, descendez votre menton sur votre poitrine. Ceci est la position de départ. En inspirant, Lentement et doucement, faites une rotation de votre tête vers votre épaule droite. En inspirant, votre tête bascule en arrière. En expirant, elle descend à nouveau. Ensuite, changez de direction et faites une rotation dans la direction opposée. Ceci est un cycle. Vous ferez ceci trois fois. Et pour la cinquième et dernière pratique pour le coup. Faites une rotation de vos épaules vers l'avant. En inspirant, montez-les. En expirant, descendez-les. Faites ceci trois fois. Maintenant, faites une rotation de vos épaules vers l'arrière, en inspirant montez-les, en expirant descendez-les. Faites ceci trois fois.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 En expirant, elle descend à nouveau. Faites un tour complet. Ensuite, changez de direction et faites une rotation dans la direction opposée. Nous allons faire deux autres cycles. Deuxième cycle. Faites une rotation de votre tête vers votre épaule droite. Assurez-vous que la partie supérieure de votre corps reste immobile pendant que vous faites tourner la tête. Changez de direction et faites une rotation vers l'épaule gauche. Troisième cycle, faites-le lentement avec la respiration. Et maintenant, nous allons faire la cinquième pratique pour le coup ensemble. Votre tête est droite, le haut du corps détendu, les yeux fermés. Faites une rotation de vos épaules vers l'avant. En inspirant, montez-les. En expirant, descendez-les. Faites ceci trois fois.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 Pour réussir dans le monde, deux qualités fondamentales sont que vous devez être capable d'exploiter les prouesses de votre mental et de votre corps.